Égalisation plutôt, réduction du score. Tout d'abord, Hachoud, 78e et encore une fois Hachoud, 86e. Quel match et quelle fin de match du Mouloudia d'Alger pour ce derby de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis-Iligan. Et on revoit encore ce but égalisateur du Mouloudia. Très belle diagonale de Zardane sur Hachoud, voilà. Et Hachoud qui a suivi la frappe. Et là, il y a un beau coup franc. Également pour Lusma d'Alger. qui est aux anges. Et il a marqué un doublé aujourd'hui. Hachoud, lui, qui... Euh... Du, du pied gauche, ce qui est surprenant, est, ce sont sur deux balles euh, jeu. en jeu. Ouais. Voilà, donc on avait lui dit qu'on avait l'habitude de marquer beaucoup plus sur balles arrêtées. Allez, le coup franc pour Lusma, 88ème avec Falhat Pour euh, le beauté, ce coup franc, il est loin... Mais il y a du monde dans la surface de réparation. Allez, Farhat. Miel, lui, fait le gendarme. Et il surveille de très très près ce qui se passe dans la surface. Attention à cette action. La frappe à. A... Rien, dit Monsieur Miel. Oula, on va la revoir, cette action au ralenti. On avait demandé un petit quelque chose du côté de l'USMA. Peut-être une faute de main. Mais on va avoir l'occasion de la revoir au ralenti Avec nos amis de la technique Présents au stade du 5 juillet Pour ce derby Ouh, Ouh. là il va y avoir un carton La faute de Zardane sur Meftah Et on revoit ici l'action Alors, détourné de la tête par euh, Meftah. Meftah On va revoir la frappe de Meftah et non, c'est dans le torse de Demou, ou dans le bas-ventre de Demou. Sur cette action, on n'a pas bien vu, mais ça paraissait dans le torse ou dans le ventre de Demou. Mais ce n'est pas encore fini, Hakim. On peut encore voir d'autres buts. Jusqu'à Après... encore... Jusqu présent, on est servi. On Allez, a eu on quatre re... buts. On revoit l'action au ralenti. Et on ne pourra pas. Ah non. Alors, est-ce qu'il y a un petit quelque chose Non. Non, on le voit sur cette action. Et il avait un petit peu la main décollée, mais est-ce qu'elle a touché le ballon Est-ce qu'elle a touché la main ou non On n'a pas bien vu. Allez, couffrant encore une fois pour Lusma qui se réveille en cette fin de rencontre. Reste... On commence à jouer le temps additionnel. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien de temps, mais les 90 minutes sont écoulées. Les 90 officiels de cette rencontre, de la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Regardez comme ça bouge, regardez comme ça bouge dans la surface de réparation. On essaye d'échapper à la surveillance. Allez, Farhat. Dans le paquet. à la retombée, c'est Bouchama. Et allez, c'est récupéré par le Mouloudia. Attention pour la contre-attaque. Et le Mouloudia d'Alger Et dommage, il n'y a personne. Mis à part Khoualed. Allez, on a déjà joué une minute de temps additionnel. Dans ce match... Allez, peut-être le temps pour nous, hein, donc restera certainement encore 2 minutes, 2-3 minutes maximum. Le temps pour nous de faire le point. Ahmed Laribi, on peut parler d'un match à demi-temps, une pour Lusma en première période et l'autre pour le Mouloudien en seconde mi-temps. Même si Lusma a eu l'avantage de 2 buts à 0. L'avantage, mais je pense que c'est les deux buts encaissés par euh, Lusma. La défense usmiste a été un petit peu euh, nonchalante, euh, n'a pas été euh, concentré, attentif euh, dans ses interventions, à savoir gagner les duels. Moi je pense que le match d'aujourd'hui nous a fait oublier le match de la phase allée. C'est vrai qu'aujourd'hui... Qu sur un score nul de zéro. Absolument, pour là on a assisté à quatre buts concernant le Mouloudien, par rapport aux trois buts marqués la semaine passée sur balle arrêtée. Là aujourd'hui on a vu deux buts sur des actions offensives en jeu et c'est un défenseur qui a marqué les deux buts. Et 4 minutes de temps additionnel. Alors là, on revoit l'action. Et eh ben non, ça a été dans le bas-ventre. Voilà, on le voit et ça ne touche absolument pas le, la main de Demou. Cette balle, merci à nos amis de la technique et du car HD présent au stade du 5 juillet pour la couverture de cette rencontre. Et il y a faute. Il y a faute sur Coudry. Euh, lorsque le score était 2-0, j'avais comme l'impression que le Moudia. Allez allez baisser les bras, donc je pense que le Moudien revient de loin. Si le score en reste là, je pense que c'est une bonne option pour mieux préparer la finale qui va se jouer dans une semaine. La finale de Coupe d'Algérie, et ce sera pas aujourd'hui.